Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de septembre euh, euh, qui est géré par la Vierge. Hein, euh, donc il va se passer pas mal de choses parce que bah, la Vierge c'est un signe important dans votre thème, c'est une des quatre bases hein, de votre personnalité sur, la, sur, la, sur lesquelles votre personnalité est construite et Ma foi, ben, euh, jusqu'au 23, hein, le Soleil est en Vierge jusqu'au 23, euh, vous allez passer très certainement par des hauts et des bas, parce que le Soleil va former des dissonances, il va former aussi des bons aspects, puis surtout vous allez être soulagé quand il va rentrer euh, euh, le 23 en balance, hein, parce que alors là ça ira beaucoup mieux, tout va s'aplanir, il euh, y a une semaine un petit peu délicate, euh, où vous verrez se concentrer euh, quelques dissonances euh, du soleil avec Neptune, avec Jupiter, il y aura de l'injustice dans l'air, euh, vous saurez pas trop comment, euh, euh, comment vous débrouiller, mais il faut bien vous dire que euh, je vous donnerai tous les détails dans votre horoscope de la semaine. Hein là on ne va pas s'étendre là-dessus, juste garder en tête que cette semaine du 7 ne sera pas toujours facile à gérer et bien évidemment pour le deuxième décan. Hein? Vous n'êtes pas tous concernés parce que le Soleil va faire bon aspect avec Pluton par exemple à un moment, avec Saturne et euh, ça va vous permettre de, de, de rester beaucoup plus mesuré dans, euh, dans vos actions, dans, votre, dans tout ce que vous allez imaginer, euh, et puis aussi euh, par rapport aux événements euh, qui peuvent éventuellement se passer, parce que les planètes sont rétrogrades, hein? si ça tombe, euh, il ne se passera rien du tout euh, de manière concrète. Hein? puis le soleil rentrera en balance le 23 et mettra en valeur euh, toutes vos qualités de Gémeaux, c'est-à-dire surtout vos qualités de, de communicants, hein, parce que vous êtes euh, quand même le roi de la communication et donc le soleil en balance va faciliter toutes euh, ces bonnes dispositions qui sont les vôtres. Alors peut-être vous en serez pas tout à fait conscient parce que finalement quand on est dans un registre de facilité, on trouve ça normal et on ne fait pas attention au fait que bah, c'est mieux que d'habitude. En tout cas, euh, le, le premier décan hein, sera extrêmement bien servi euh, par une, euh, une configuration qui euh, va être quand même très agréable pour votre ego et pour votre amour-propre. Dans le domaine du travail, de vos habitudes quotidiennes, hein, euh, euh, métro, boulot, dodo, hein, souvent on dit que mercure correspond un petit peu à ça, donc mercure va être en vierge aussi, il hein, y a vraiment un amas planétaire en vierge, euh, jusqu'au 14, et après elle occupera la Balance et vous verrez que ouf, ce sera la détente! Donc en première partie de mois, bon, les premiers jours du mois Mercure est conjointe à mars, alors vous serez pas content, hein, il y aura un petit peu de colère dans l'air, mais vous allez la sortir et puis vous n'y penserez plus, parce que vous avez une qualité quand même, hein, vous oubliez très vite les choses désagréables. Euh, ensuite, bon, Toujours la semaine du 7, hein, bon il euh, euh, y aura ce, ce dont je vous ai parlé, donc il faudra regarder votre horoscope de la semaine. Mais d'une manière générale, si vous voulez, ce mercure en vierge va vous inciter à travailler davantage hein, ou à chercher davantage du travail parce que peut-être que vous ne serez pas casé quelque part. Euh, en tout cas, mercure est toujours un bon auxiliaire, c'est-à-dire qu'elle vous aide à faire les papiers, à, à passer les coups de fil, à faire tout ce qui est nécessaire pour vos démarches. Après euh, le 14, donc mercure sera en balance et là tout vous sera facilité. Alors pourquoi faire en début de mois euh, et vous trouver confronté à des des moments euh, compliqués, euh, attendez le 14 si vous avez des démarches à faire, si vous devez prendre des rendez-vous, moi à votre place c'est ce que je ferais parce que euh, je veux dire mercure en balance, pour un gémeaux, c'est vraiment euh, comment dire... Euh, vous, vous verrez que tout glisse facilement, qu'il n'y a pas euh, le côté euh, caillouteux, euh, hauteux qu'il peut y avoir en Vierge, où, en, où vous avez souvent euh, pas mal de, de contrariétés, de freins même à affronter. Avec la Balance, bon, tout se passera selon votre désir et selon votre bon plaisir, parce qu'avec la Balance il y a toujours une notion de plaisir, tout doit être un plaisir. Mm. Côté cœur, alors on va se pencher sur les évolutions de Vénus qui euh, suit Mercure de très près. Donc on a une conjonction Mercure-Vénus en Vierge dans un secteur pour le, pour le Gémeaux qui est un secteur de famille, euh, représente à la fois votre enfance, la famille qui vous a élevé, mais aussi la famille que vous, vous avez pu construire. Donc avec Mercure et Vénus surtout, euh, bon euh, en général, c'est plutôt une bonne configuration, hein, mais euh, bon on a vu qu'en début de mois, Mercure euh, était euh, en dissonance avec Mars, donc Vénus aussi. Il peut y avoir une petite, euh, petite échauffourée, vous voyez quelque chose de très peu durable, hein, et qui, dont vous que vous oublierez rapidement, comme je vous l'ai dit pour Mercure. Euh, cette Vénus en Vierge, bon elle est un peu nostalgique, donc euh, il est possible que vous retrouviez quelqu'un de votre passé, que vous en rêviez ou que vous ayez euh, tout simplement de ces nouvelles, et alors ça vous fera un hein, gamberger euh, sur euh, ce, qui, ce qui était avant, et vous vous direz ben c'était mieux avant, bah ben, non, pas forcément. Hein. En revanche, avec euh, Vénus en Balance, euh, vous serez contente de l'instant présent, du moment euh, présent. Euh, à partir du 14, euh, vous aurez tout d'un coup, euh, surtout premier début du deuxième décan, euh, des facilités à plaire, à séduire, et des gens euh, du moment présent, hein, pas du passé. Donc euh, je pense que là, pareil, pour vos sentiments, il faut un petit peu laisser passer la première partie du mois dont je vous ai dit qu'il y avait quand même des situations un petit peu compliquées, dont je vous parlerai en détail dans votre horoscope de la semaine, mais vous pouvez être sûr à partir du 14 qu'avec euh, cette vénus de la balance, eh bien vous serez certainement beaucoup plus heureux, euh, bon je mets heureux entre guillemets parce que bon on n'est jamais totalement heureux, hein? c'est vraiment euh, ce sont des moments vraiment à part. Là les planètes sont rapides donc il euh, n'y aura pas de moments à part, mais il y aura une ambiance beaucoup plus agréable donc euh, sur le plan personnel, sur le plan euh, de l'amour-propre, de l'ego, euh, à partir du 14. En ce qui concerne votre forme et surtout vos activités, hein, euh, tout ça est régi par Mars qui est la planète d'énergie, c'est celle qui nous donne l'envie, hein, l'envie d'avoir envie, comme chantait, le chantait Johnny, Eh bien c'est Mars qui est lié à ça. Donc Mars, euh, elle va être en vierge tout le mois. Je vous dis il y a une accumulation hein, vraiment euh, un amas de planètes en Vierge, et puis donc elle va surtout, et, et, et là je m'adresse vraiment à ceux du deuxième e décan, elle va surtout être pendant quelques jours opposée à Neptune, donc attention à, à votre énergie pourrait tout d'un coup plouf! Hein? Euh, avec Neptune souvent les choses font plouf! Euh, donc vous pouvez attraper un petit virus, vous pouvez euh, vous faire mal quelque part, euh, euh, vous pouvez mal dormir, vous euh, voyez? Ce sera pas la grande forme, euh, mais ça ne va pas durer hein, bien évidemment. Euh, donc euh, c'est toujours la semaine du 7 hein, qui sera un petit peu problématique, euh, mais bon, euh, en même temps, euh, Mars va faire après des bons aspects avec Saturne, avec Pluton, etc. Donc vous allez récupérer. Hein, c'est pas quelque chose du tout de durable, étant donné que Mars ne fait pas de boucle. Hein. Les problèmes martiens sont durables quand Mars fait des allers et retours. Là, il n'en est pas question, elle avance, donc ça va être, je ne sais pas, quelques jours hein, où vous serez un petit peu, peut-être même fiévreux hein, pour certains, mais bon, c'est toujours symbolique, alors peut-être vous serez fiévreux pour autre chose parce que vous serez impatient de quelque chose, ce n'est pas exclu. Hein? Mais euh, bon, euh, on, a, on est là euh, dans, dans, un, dans une configuration où vous avez intérêt à attendre que ça passe. Hein? Si jamais, bien évidemment, il y a un petit problème de santé, soignez-vous, hein? ne laissez pas traîner, parce que c'est pernicieux. Mercure, euh, pardon, Mars-Neptune, c'est pernicieux, il peut y avoir des infections qui se développent sans qu'on s'en rende compte. Donc soyez prudents. c'est même le mot clé quand on est en période vierge. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine,